Je me sens à part, je me sens en orbite dans l'univers, je me sens naviguer à travers les mers et les océans, les constellations et les dimensions. Je suis vide, j'ai l'impression d'être une poupée, un pantin manipulé par la société. Bordel, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. mal. Je souffre sans, sans aucune raison apparente. Je suis enfermé. La société m'a piégé. nous avons créé un organisme dont il est impossible de s'échapper. Et je le veux, lui. Dégage de ma tête, putain. Cous cendré, cœur brisé. « Vous me faites chier avec votre conformisme débile, mouton. » Alors, euh, il me parle beaucoup ce texte, puisque euh, euh, quand j'étais jeune, souvent, je me suis souvent sentie euh, euh, en marge un peu avec euh, les autres. J'ai toujours été par exemple au début euh, plus grande en taille, euh, en hauteur, et, euh, et je ne sais pas, je me sentais peut-être plus grande aussi dans ma tête. Enfin, euh, je ne suis pas sûre, mais voilà. Et euh, aujourd'hui encore, euh, dans ma classe, par exemple, euh, je n'ai pas rencontré des, des personnes avec qui j'ai réussi à, à entretenir des relations euh, intimes ou d'amitié, etc. Quand on est jeune, on ne comprend pas forcément pourquoi euh, un tel aime la solitude. Pas tout le temps, mais euh, aimer la solitude ou ne pas forcément euh, vouloir sortir tout le temps. Euh, juste balader, euh, à rien faire, euh, voilà, et, et bah, c'est pour ça que parfois je, je, je n'allais pas, par exemple, à une soirée parce que j'avais envie de me promener quelque part ou quoi que ce soit, et bah, à la fin, enfin, on s'habitue un peu à la solitude et on aime bien ça, mais euh, certains ne comprennent pas. Et...